Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va Alors l'intervention d'aujourd'hui, je vais essayer d'enlever un essaim d'abeilles bah, sans les tuer Et les relâcher ou les amener chez un apiculteur Donc je vais vous montrer ça, il est juste en haut, je ne sais pas si vous le voyez, au bout de mon endroit, Avec quelques frelons qui essayent de les manger Je me prépare et je vous montre ça Thank yeah. you. We'll mm oh. mm oh. oh. Alors les DD, une chose que vous n'avez pas vu dans la vidéo, c'est que toutes les abeilles, ils se sont échappées de Monceau. Comme par hasard, quand la caméra était éteinte. Je pense que la reine a décidé de partir et les ouvriers y ont suivi. L'avantage, c'est que la cliente m'avait appelé pour un problème de frelons sur sa verrière, puisqu'il y avait des frelons qui tournaient autour de cet essaim Elle pouvait pas sortir de chez elle, elle était très inquiète. J'ai réussi à faire partir les abeilles, sans les tuer, sans utiliser un insecticide. Pour ma part, je vous promets qu'au printemps, je vais aller voir un apiculteur. Je vais lui demander une petite formation pour enlever des dessins d'abeilles. Et sûrement que je ferai une petite vidéo sur ça. Donc les dédés, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Le petit pouce bleu. Allez sur Facebook. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt les dédés.